On le coupait le bras, on l'humiliait, on le persécutait et on convoquait tous les autres esclaves. Et on disait « Vous voulez lui ressembler ?» Et le reste disait « Non ». Et c'est comme ça que la plantation continuait. Haïti est l'esclave rebelle. Haïti dont certains se moquent est l'esclave dont on a coupé la jambe. Mais est, Haïti est plus libre avec la jambe coupée que ce pseudo département français beaucoup plus libre beaucoup plus libre je sais que certains n'aiment pas que je dise ça mais il faut le dire Haïti est beaucoup plus libre un peu parce que certains disent Haïti est plus pauvre, excusez-moi, mais quand je vois ce qu'on vit ici en Guadeloupe, il faut pas qu'on fasse des caprices de riches non plus. Vous n'êtes pas un état milliardaire, vous êtes vous-même persécuté socialement et économiquement. Arrêtons de voir Haïti de haut, nous sommes quasiment aux mêmes étages. Je suis venu pour dire la vérité ce soir. Tout noir sur cette terre, tout nègre sur cette terre a une tête envers Haïti. Haïti est tombé pour que nous puissions être debout. Haïti s'est sacrifié pour que nous puissions être dignes et debout. Quand j'entends certains qui ont des propos hostiles aux Haïtiens, alors que dans le même temps, on accueille cette truie de Marine Le Pen, je dis qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous On vote pour Marine Le Pen, dont le parti politique pense que les Noirs sont inférieurs aux Blancs Alors qu'on soit clair, je ne fais pas partie des ignorants qui ont voulu mépriser le peuple guadeloupéen en accusant le peuple guadeloupéen d'avoir trahi sa mission. Les imbéciles qui disent ça ne vivent pas ce que le peuple vit ici, qu'on soit clair aussi. Je sais très bien, déjà il faut dire une chose, ce n'est pas le peuple guadeloupéen qui a voté pour Le Pen, une grande partie s'est abstenue, premier point. Une deuxième partie a voté pour Marine Le Pen, comme elle a voté au premier tour pour Mélenchon, et donc ce n'était pas un vote d'adhésion, il faut que les médias le notent aussi. Et pour la minorité, j'ai vu une vidéo où j'ai vu une maman pleurer quand elle a vu Marine. J'étais gêné. Mais la famille, quand on est une famille, on doit tout accepter, hein, le bon comme le moins bon. Si certains sont venus ici en étant des sympathisants du Rassemblement National, de Marine Le Pen ou de l'autre gnome de Éric Zemmour, vous êtes au mauvais endroit. Si certains sont venus ce soir en étant des adhérents du franc-maçon Jean-Luc Mélenchon parce que les gens n'aiment pas qu'on dise cela mais il faut le dire on ne peut pas être à la fois Che Guevara et franc-maçon c'est l'un ou c'est l'autre si vous êtes un sympathisant de Mélenchon je vous aime en crever mais vous êtes au mauvais endroit si vous êtes un sympathisant du variant Emmanuel Macron, vous êtes au mauvais endroit. J'allais dire, si vous êtes un sympathisant de Valérie Pécresse, mais vu son score, il n'y en a pas ici, je crois. <rire> bambo